L'importance de l'accompagnement, l'importance d'être auprès des patients pour notre société. Ce message collectif que fait passer notre société, vous comptez pour nous, vous avez du prix, on va vous accompagner, quoi qu'il en coûte, jusqu'à la fin de votre vie. On a les moyens de vous soulager. J'avais envie de leur dire qu'actuellement, en soins palliatifs, ce dont on manque, ce n'est pas de loi mais de moyens, et qu'on a besoin de pouvoir accompagner toutes les personnes qui en auraient besoin partout en France, et qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Et puis, leur dire aussi que pour nous, soignants, donner la mort ne fait pas partie des soins. Je retiens le nombre de questions déjà et leur pertinence mais surtout le nombre et probablement la frustration de tous ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions et du, du temps qui serait nécessaire pour entrer vraiment dans cette complexité. Il y a tellement de choses à dire et j'ai été frappée de l'impatience presque qu'on pouvait sentir à pouvoir s'exprimer et à pouvoir participer à cette réflexion-là. Je trouve que c'est une démarche qui est quand même très forte pour nous, l'idée que 150 Français prennent 27 jours de leur temps et sont là attentifs, hyper attentifs et hyper concentrés pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, pour essayer de nous aider à trouver des solutions, et je trouve que c'est vraiment une très belle démarche. Ce que j'espère, c'est qu'ils seront l'occasion de comprendre la complexité de ces situations de fin de vie. Ce n'est pas un débat binaire. Ce n'est pas un débat en noir et blanc, mais c'est 50 nuances de gris, la fin de vie, c'est déplier toute cette complexité de la fin de vie. Et Je crois que le temps qu'ils prennent sera vraiment l'occasion d'y parvenir, donc ça c'est une grande chance, parce qu'on a besoin que la loi qui sera éventuellement votée, ou la loi actuelle, soit vraiment le reflet de la volonté de notre société, du message qu'elle veut délivrer aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Nous soignants, on est là au nom de la société auprès des patients, et on a besoin d'être soutenus et portés par la société.